Cette vidéo fait partie d'une série de contenus que nous avons consacrés au sophisme relevant de la cause douteuse. Alors, on a commencé par le plus grand classique, la confusion entre corrélation et causalité. En latin, post hoc ergo propter hoc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mot pour mot C'est après ceci, donc à cause de ceci. Dans un post hoc ergo propter hoc, la, la structure de l'argumentation est la suivante. X est arrivé avant Y. Or, donc implicitement on dit que Y a été causé par quelque chose qui est arrivé avant Y. Du coup, X a causé Y. Je vais vous donner un exemple euh, avec euh, l'homéopathie pour guérir euh, d'un rhume. Euh, on prend, on, on en a un rhume depuis quelques jours, et euh, voilà, on suit les conseils de quelqu'un, on va prendre son homéopathie ou son, ses fleurs de bac, ou peu importe, et, oh, miracle, deux jours plus tard, on est guéri. Et donc, on va faire l'argumentation suivante, je, je suis guéri rapidement euh, après avoir pris le médicament, du coup, euh, je suis guéri à cause, enfin grâce au médicament. Donc ça, typiquement, c'est un post hoc ergo -proptéroc. Alors, ça ne veut pas dire que le médicament n'a pas marché ou n'a pas eu d'effet, mais si vous attribuez le succès du médicament au fait que vous avez été guéri, là, vous faites une erreur de raisonnement de type cause douteuse. Autre exemple avec des chiffres cette fois, euh, très courant dans le monde politique. oh euh, miracle, il y a eu une hausse de 12% de l'emploi euh, juste après mon élection. Du coup, c'est euh, grâce à moi que cette euh, hausse de l'emploi a eu lieu. Évidemment, euh, s'il si, euh, y avait eu une baisse de l'emploi, ils auraient sans aucun doute dit que c'était l'inertie liée au fait des politiques du, de la personne précédente. Mais bon, quand ça va dans leur sens, les politiciens ont souvent euh, tendance à faire des post hoc ergo propter hoc. Il y a ensuite une variante de la, la confusion-corrélation-causalité qui s'appelle le cum hoc ergo propter hoc. C'est à peu près la même chose, ça veut dire avec ceci, donc à cause de ceci. Mais il y a une petite nuance, c'est qu'il n'y a pas de succession chronologique d'événements entre, par exemple, le fait de prendre un médicament et guérir, ou une élection et une hausse de l'emploi. Euh, on peut reprendre un exemple classique, la taille des chaussures et les compétences mathématiques au collège, et eh bien apparemment sont corrélés. Alors est-ce que c'est parce qu'on a les grands pieds qu'on est meilleur en maths A priori non, c'est plus tout simplement que la taille des chaussures est liée à l'âge euh, de l'élève et qu'a priori les élèves euh, plus âgés ont des meilleures compétences en mathématiques. Euh, autre euh, autre cas d'étude classique avec la pandémie, on a vu ça aux états unis hein. euh, les états unis euh, ont connu d'abord des crises dans les grandes villes qui étaient des, et dans des États qui étaient gouvernés par des gouverneurs démocrates. Et donc Donald Trump a, a tout de suite dit que les démocrates ne savaient pas du tout gérer l'épidémie. Et en fait, attribuer la couleur politique du gouverneur comme une cause euh, de la croissance d'une épidémie localement, c'est une confusion entre corrélation et causalité. Ce qu'il est le plus vraisemblablement passé, c'est que euh, ce sont les gens des grandes villes en général qui voyagent le plus. Les villes sont des environnements où il y a une grande densité, donc plus de transmission du, du, du virus. Et du coup, dans tous les États qui avaient des grandes villes, qui sont traditionnellement plus démocrates, ça ont été les premiers touchés et d'où en fait, le fait qu'il y ait une corrélation entre la couleur politique de l'État et en effet, euh, au moins au début, euh, la, la gravité de l'épidémie. Mais on a vu qu'après un certain temps, bah, ça a été l'inverse, c'était plutôt les États républicains, euh, en quelques mois après, qui sont devenus les États les plus touchés. Du coup, on a vu quelques exemples qui illustraient la confusion entre corrélation et causalité. Ce qui reste maintenant à faire, c'est de chercher à expliquer pourquoi, au juste, la corrélation n'implique pas la causalité. Quels sont les différents cas de figure dans lesquels on peut avoir des corrélations entre des variables, entre des événements, sans avoir de causalité?